Bonjour, on va vous parler aujourd'hui de la configuration des tâches avec IMT Lazarus. Et on va y aller à notre menu administrateur, configuration, tâches. On va trouver ici un nombre important de tâches. Et il faut dire que les tâches, ce sont vraiment intéressantes, ce sont importantes dans le point de vue de l'école, comme institution collective, comme grande centre, dans lequel on va pouvoir, comme administrateur de l'école, on va pouvoir déterminer ce type d'action, ce type de tâches qui se passent d'une manière régulière. Donc, il faut... Il faut pas y aller et lancer la même ordre toujours à, à, au même à la même heure, mais on va le faire de manière automatique. On va l'enregistrer et quand ça arrive l'heure de lancement de la tâche, il va être lancé de manière automatique à tous ces dispositifs qu'on a de manière préalable déterminé. Ça c'est donc comme vous voyez vraiment intéressante, comme par exemple quand les élèves ils arrivent chaque matin à l'école, donc les réseaux Wi-Fi euh, de, identifient le, le, chaque dispositif et va les mettre de manière automatique, dans, par exemple dans le blocage total, on va bloquer la caméra, on va mettre le filtre de Internet dans son configuration déterminée, soit par défaut, soit blocage ce blocage total, comme on vient de dire. Donc, on va déconfigurer. Tout ce type d'action qu'on veut que se passe de manière régulière et on va l'appliquer soit à tous les dispositifs dans les réseaux de l'école ou soit par groupe, soit par un dispositif déterminé. De la même façon, si on veut par exemple quand les élèves ils, ils sortent de l'école ah, par exemple, les 5 heures de l'après-midi, et on va les laisser tous dans une configuration, c'est-à-dire standard. Donc, on va les laisser avec euh, blocage total, par exemple. Et on va les passer les rôles de supervision aux familles. Donc, c'est-à-dire, ça c'est vraiment intéressant pour déterminer comme arrivent les, les dispositifs euh, au matin et comme ils sortent euh, au soir, à l'après-midi. Donc et on va pouvoir faire comme vous connaissez déjà, tous les niveaux de personnalisation dans lesquels chaque professeur ou professeure va pouvoir configurer ses, ses propres tâches, s'il y a un examen, s'il y a un exercice déterminé, s'il y, y a une activité dehors, s'il y a une activité en groupe, toutes les possibilités sont incluses dans la configuration des tâches. Dans l'écran des tâches, vous pouvez bien sûr créer de nouvelles tâches, bien sûr, vous allez pouvoir voir l'heure, c'est-à-dire à quelle heure commence, à quelle heure est vous qu'une certaine tâche soit lancée, et vous voyez ici la, le nom de la tâche, les tâches, les types de tâches, c'est-à-dire si vous s'applique si à un filtrage à YouTube, à une application, une certaine euh, à l'Internet etc. Si, comme vous voyez, comme tous les codes de couleur de, de MT Lazarus si une tâche est déterminée en vert, ça veut dire qu'elle va laisser une certaine liberté, un, un certain euh, filtre ouvert. Si on parle par ailleurs d'une couleur rouge c'est à dire que sa tâche s'agit d'un certain niveau de blocage et si par contre est orange sa tâche est du niveau personnalisé et les champs d'actuation, c'est à dire à qui à qui groupe à qui soit dispositif groupe section etc va être appliquée cette tâche qu'on vient de configurer les calendrières c'est-à-dire si ça va passer quand, si tous les jeudis, ou tous les jours, ou tous les mercredis, ou seulement dans les calendriers scolaires, les jours, et l'entité, les, les le nom de votre école. Et ici, à droite, on a certaines des autres euh, euh, petites icônes. C'est-à-dire, avec les, petites, euh, les petits crayons, on va pouvoir éditer ou changer, faire des changements dans monde, dans la tâche, on va, avec la, la petite lumière, on va pouvoir l'activer ou la c'est-à-dire qu'on va, on, on, on est toujours euh, capable de configurer certaines tâches, au début de, de, de, de l'année colère, par exemple, et on va les laisser euh, éteigner, c'est-à-dire qu'au moins, quand la lume, on va, on va être éteigné, c'est-à-dire, va être un stand-by. Et si on l'allume, on va les lancer. Et les petites, euh, ici, les petites peaux euh, violets, le petit icône violet, ça veut dire qu'on va relancer une certaine tâche. Par exemple, si on a eh, cette tâche ici à 10h du matin, et on vient de les créer, par exemple, et, et après 10h du matin, on va les relancer. Donc la, la, la plateforme Intel va détecter de manière automatique que l'heure de lancement est déjà passée, donc elle va réactiver de manière... Automatique. Et on va ici pouvoir faire une, une duplication de la tâche. C'est-à-dire que si on veut qu'une tâche, ça passe et, euh, dans certains jours à certains dispositifs d'une manière régulière et on veut faire une tâche vraiment similaire, on va au lieu de les créer de nouveau pour simplifier le procès, pour le faire plus, plus simple, on va pouvoir faire une duplication de la tâche et on va changer bien sûr les champs ou l'action qu'on veut, qu veut que se passe. Et bien sûr, à la fin, avec la petite x on va pouvoir effacer la tâche. Donc, comme vous voyez, ça c'est une manière vraiment utile, soit pour le professeur, soit pour, le, pour les familles, de, de configurer de manière préalable quand il y a un certain besoin des actions qui se passent ou bien d'une manière régulière qu'on veut que se passe d'une manière régulière ou bien qu'on veut que s'applique à un groupe ou certains groupes des dispositifs quand par exemple on va on va faire un petit exemple et si ici on a une certaine tâche, on a l'entité, on a le type de tâche qu'on qu veut que ça passe. On va pouvoir activer, d'activer la caméra, Internet, et l'écran, etc., la, la, la capture d'écran, les filtres de YouTube, etc., donc, euh, on va déterminer l'heure, l'heure de commence, de lancement de, de ces tâches spécifiques, et quand ça passe, si ce sont tous les jours ou dans les calendriers scolaires. Donc, si, par exemple, si vous êtes à l'école et, et vous marquez ici calendrier et scolaire, et si... Même si vous laissez samedi et dimanche, ça n'importe pas parce que comme samedi et dimanche sont dehors l'horaire écolaire, la tâche ne va être pas lancée. Donc, mais pour être plus propre, c'est-à-dire pour le faire de manière plus cohérente, on va, aller, on va effacer samedi et dimanche ici. Et d'une autre façon, on a la description, on va faire, on va lancer la tâche parce qu'elle soit actif, et une euh, ça c'est à propos de tous donc on va les lancer et c'est tous donc et, quand, vous devez vous souvenir aussi que les tâches pour, peuvent être lancées au dispositif ou certains groupes de dispositifs et si vous choisissez et à tous va être lancé à tous les dispositifs dans, dans, dans la configuration des dispositifs assignés en clou. Mais vous pouvez faire une distinction par groupe. Et donc, vous deviez choisir à quel groupe, au groupe euh, en concrète, la tâche va être assignée. Donc, ça c'est euh, long, mais on espère qu'elle soit utile pour vous. Merci de nous suivre comme toujours à nos réseaux sociaux et professionnels.